Chapitre 95. 1. Plus à Dieu que mes yeux fussent de nuages d'eau pour pleurer mes vices et verser des torrents de larmes, et calmer ainsi les angoisses de mon cœur. 2. Qui vous a permis de commettre ainsi l'iniquité et l'impureté Malheur à vous, pécheurs, voici le jugement. 3. Les justes ne craindront pas les méchants, car Dieu les soumettra un jour à votre puissance, afin que vous tiriez d'eux une vengeance suivant votre bon plaisir. 4. Malheur à vous qui maudissez, vous périrez à cause de votre péché. Malheur à vous qui faites le mal à votre voisin. Parce que vous aurez la récompense qui mérite vos œuvres. 5. Malheur à vous, témoins de mensonges, qui augmentez l'iniquité, car vous périrez. 6. Malheur à vous, pécheurs, qui repoussez les justes, qui accueillez et rejetez selon vos caprices ceux qui commettent l'iniquité, car vous serez réduits sous leur joues.